Shalom Nous voici encore ensemble pour quelques, quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Je vais continuer notre sujet. Et ce que je vous disais dans la précédente vidéo, dans le précédent entretien, c'est que le sacrifice libère la puissance. Et... La puissance la plus grande sera donnée par le sacrifice le plus élevé. Et le sacrifice le plus élevé va être forcément la vie de l'homme, c'est-à-dire le sang, puisque le sang c'est la vie. Et nous voyons un exemple dans la Bible évident avec le sacrifice du Seigneur jésus qui est venu en tant qu'homme, qui s'est incarné pour pouvoir mourir et donner sa vie. Et il est ainsi cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le plus grand sacrifice, la plus grande puissance. Donc, euh, évidemment, dans le monde des ténèbres, qui est la contrefaçon du monde de la lumière, nous trouvons ce principe euh, utilisé, ce, cette loi, cette loi spirituelle, mais bien sûr euh, déformé dans un but non pas d'apporter euh, une puissance pour l'adorateur, mais euh, une puissance pour la divinité adorée. Donc c'est dans le sang que se trouve la vie, et c'est pourquoi ce sacrifice constitue l'offrande la plus élevée pour le diable. Mais euh, il ne s'arrête pas là, et il, a pas, il y a une hiérarchie au niveau de, du don du sang, en quelque sorte. Nous voyons que ça commence par les enfants. Non euh, il est dit dans Deutéronome 18, verset 9, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations-là qu'on ne trouve. » « Chez toi, personne qui fasse passer son, fille, son fils ou sa fille par le feu. » Puisque, effectivement, on avait les sacrifices d'enfants au dieu Moloch. Et une évidence dans l'histoire, eh c'est tout, tout, toutes les fouilles qui ont été faites à, à Carthage. Euh, et, euh, où On retrouve des cimetières d'enfants euh, parce que, justement, ils étaient offerts en sacrifice pour les dieux, c'était les dieux phéniciens, c'était Moloch. Donc les sacrifices d'enfants n'ont jamais été demandés par Dieu, bien sûr, mais Satan va les réclamer. Et on le trouve dans de nombreuses autres civilisations, que ce soit en Amérique du Nord, au niveau du Mexique, que ce, que ce soit en Amérique du Sud, on retrouve ces mêmes choses. Dieu avait pourtant dit en Deutéronome 6, verset 14, « Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui seront autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, qui est au milieu de toi, est un Dieu jaloux, de peur que la colère de l'Éternel, ton Dieu, ne s'embrasse contre toi et qu'il ne détruise qu'il ne te détruise de dessus la face de la terre. Vous savez que dans les Écritures, quand, il est, quand vous avez cette mention « mon Dieu » ou « ton Dieu », cela signifie toujours une dimension d'alliance entre notre Dieu et nous. Quand vous voyez écrit cela, c'est ce qui est sous-entendu. Parce que nous, nous ne connaissons plus en fait tout le sens profond, de ce qu'est une alliance de sang, nous ne discernons pas en lisant, nous ne discernons pas euh, qu'il s'agit, qu -ce que c'est un rappel, en quelque sorte, de l'alliance de sang dans laquelle nous sommes. Euh, dans la précédente vidéo, j'ai parlé, j ai, j ai parlé de, des sac du sacrifice qui a été fait par Élie face au prêtre de Baal. C'était donc le même sacrifice, euh, la même offrande, hein, chacun euh, offrait, Elie de son côté offrait un, un taureau à l'éternel Dieu et les prêtres de Baal offraient eh bien, à Baal et Elie avait dit, eh bien euh, là où le feu va descendre, ça, cela attestera que celui-là est le vrai Dieu. Dieu est un feu dévorant, n'oubliez pas. Donc, Élie savait que son Dieu allait répondre à cette, à cette controverse, allait prouver qu'il était lui le seul vrai Dieu. Il n'y en a qu'un vrai Dieu. Le Dieu qui se nomme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le grand « Je suis ». Mais, quand le, le sang de l'offrande, n'est pas suffisant, là il s'agit d'un taureau, bien Satan voudrait du sang humain et le sang humain le plus intéressant après celui des enfants eh bien ça va être le sang des prêtres et on va voir en 1 roi 18 « Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant réponds -nous. Baal réponds-nous Baal c'est aussi le dieu du soleil euh, vous savez, quand euh, euh, dans nos pays européens, par exemple, on parle euh, à Versailles des chars du soleil et du roi soleil, c'est ni plus ni moins Baal qui se cache derrière. C'est Apollon avec les chars, les chars du soleil. Euh, toute la mythologie grecque se retrouve. Ce sont bien sûr des puissances démoniaques qui prennent des noms différents suivant les pays, mais c'est toujours la même puissance derrière, c'est-à-dire celle de Satan, c'est-à-dire un faux Dieu. Il n'est pas le Dieu du mal. Quelquefois, on le dit, ah, c'est le Dieu du mal. Non, absolument pas. Dieu, dieu, le vrai Dieu, le grand je suis, ne peut pas être comparé à sa créature parce que Satan a été créé par Dieu. Satan est un, est un ange, est, une, est un esprit euh, que Dieu a créé. Il n'est pas un Dieu un anti-dieu, un dieu du mal, non, absolument pas, mais il cherche tout le temps à copier Dieu et à le contrefaire, et c'est là où il sait très bien tromper les hommes. Donc nos prophètes de Baal sont là, ils invoquent le nom de Baal autour de ce sacrifice qui vient d'être accompli, mais le feu ne descend pas et il ne pourra jamais descendre. Alors ils crièrent à pleine voix et ils se firent. Selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. 1 Roi 18, verset 26. Euh, C'est en quelque sorte la même chose. Hein? Euh, le sang d'un prêtre représente un sacrifice plus grand que le sang d'un enfant. Et il est courant dans les, dans les cultes sataniques de sacrifier des enfants, des jeunes filles et des hommes. Euh, la Vierge, la jeune fille Vierge, était quelque chose aussi, un sacrifice, qui avait du prix, qui avait du poids. Alors, euh, je n'ai pas noté, je n'ai pas noté, mais on a une référence dans la Bible. Euh... En ce qui concerne encore le, le premier-né, Dieu avait dit que tous les premiers-nés lui appartenaient. Alors, si Dieu dit que les premiers-nés lui appartiennent, Satan va dire la même chose. Et il réclame les premiers-nés. Est-ce que vous savez que 80% des avortements qui sont faits, ce sont des premiers-nés C'est-à-dire qu'un avortement de premier-né est un sacrifice spécial pour Satan. Tout avortement est un meurtre, est un meurtre. donc c'est un sacrifice à Satan, bien sûr. Mais l'avortement, le, le, c'est le sacrifice d'un premier-né, pour 80% des cas. Euh, le le, le premier-né, la jeune fille, le prêtre, il faut se souvenir que les prêtres, euh, dans les cultures païennes étaient en général les soldats d'élite. Pourquoi Parce que c'était eux qui euh, initiaient en quelque sorte la stratégie des combats, euh, parce qu'ils avaient recours, bien sûr, à des procédés occultes, à de la magie, à, à de la divination pour savoir ce qu'ils devaient faire. Et je voudrais regarder avec vous maintenant euh, une, une offrande particulière qui est relatée dans le, livre, le deuxième livre des rois, au chapitre 3, c'est l'histoire du roi de Moab qui s'appelait Mécha. Et Moab était en fait normalement soumis à Israël, et il s'est révolté, il s'est rebellé, et donc Israël, à ce moment-là, va se lier avec Judas pour aller... Le roi d'Israël et le roi de Juda vont se lier et aller euh, combattre le roi de Moab pour euh, le soumettre. Le roi, euh, je, vais lire, je vais lire donc ce verset de 2 rois 3, 26. Le roi de Moab, voyant que le combat dépassait ses forces, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi des Dômes mais ils ne le purent pas. Donc le roi de Moab euh, voit que Judas et Israël sont trop forts pour lui, il essaye d'aller chercher du secours chez son voisin, le roi des Dômes, il ne peut pas. Alors il, il, euh, il va faire la chose la plus, la plus élevée, entre guillemets, parce que c'est tellement terrible et tellement obscène, j'irais dire, de mettre à mort son fils, mais c'est l'offrande la, la plus élevée qu'il puisse offrir à son dieu. dieu euh, le dieu de Moab, c'était Kemosh, ou Renfant, on a les deux. Donc il prend son fils premier-né, donc celui qui allait lui succéder en plus, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et un holocauste, c'est-à-dire qu'il est brûlé entièrement. Donc il sacrifie son fils, son son coule, son fils donne sa vie et il est brûlé en l'honneur de son Dieu. Et regardez ce qui est écrit, une grande indignation s'empara alors d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Le roi de Moab va être délivré par un sacrifice d'homme, de vie d'homme, le sacrifice, la chose qui lui coûtait le plus, c'était son premier-né, qui allait régner à sa place, et eh bien, il va être délivré parce que ça dégage une puissance. Le grand sacrifice dégage une puissance. Alors, on peut se dire, mais... Il euh, y a quelque chose qui est, qui est quand même surprenant. c'est Alors, est-ce que, est -ce que Dieu est... Il est plus petit quelque part, il est moins fort que, que Satan. C'est la question que tout, tout être humain va se poser. Alors il faut reprendre le contexte pour comprendre, sinon on ne peut pas comprendre ce qu'il en est. Qui était le roi d'Israël Et qui était à l'époque le roi de Juda Ces deux rois qui vont partir, euh, qui vont partir en guerre le roi d'Israël de l'époque, c'est euh, un fils d'Akab, Joram. Et vous savez que Akab était marié avec Jézabel, que c'était un couple qui était, euh, on va dire, maléfique. Et il est dit qu'Akab a fait plus de mal que tous les rois avant lui. Je crois que je ne me trompe pas en disant ça, je suis en train de chercher. Euh... Oui, je ne retrouve pas l'endroit. Euh... Joram était donc le fils d'Akab, d'Acab hein, et de Jézabel. Et Jézabel était une fille du roi de Sidon, de ou de Sidon. C'était une Étienne et elle faisait le mal. Et elle entraînait son mari à faire le mal. Et c'est comme ça que le péché d'Israël a été très grand. Judas, à ce moment-là, c'est le roi Josaphat. Et Josaphat et Akab se sont alliés par mariage. Chose que Dieu va réprouver. Donc, en quelque sorte, euh, ces, deux, ces deux rois sont dans une position vis-à-vis -vis du Seigneur pas tout à fait convenable pas tout à fait juste. Et lorsque il, Josaphat va chercher, voyant que le combat est tellement fort avec le roi de Moab, il va chercher à dire mais est-ce qu'il n'y a pas, est-ce aurait pas un prophète qui pourrait encore nous, qui pourrait nous dire quelque chose, qui pourrait nous, nous annoncer ce qui va se passer. Et euh, on appelle le prophète Élisée qui est là. Il connaissait cette vie, la vie perverse de Joram, le fils d'Akab et de Jézabel. Et donc, euh, ben, il a obéi parce qu'on l'a appelé, mais il a, il a reçu cet ordre de venir et prophétiser à contre-cœur. La présence de Josaphat a permis qu'il qu parle à cause de ce Josaphat, parce qu'il savait que Josaphat était un roi agréable à Dieu. Et... Après avoir demandé un, un musicien, Élisée va recevoir une parole du Seigneur pour, pour eux. Vous trouvez cela euh, dans le livre, toujours le livre euh, de 2 rois 3, de 2 rois au chapitre 3. Au verset 15, il est dit Maintenant, amenez-moi un musicien. Et comme le musicien jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit Ainsi parle l'Éternel. Alors, il y a un. Une indication, c'est qu'ils doivent creuser de nombreuses euh, fosses, de nombreux trous, car l'eau viendrait dans le désert de façon miraculeuse. Cette eau allait apparaître, sans vent ni pluie, et elle permettrait aux hommes comme aux bêtes de se désaltérer. Ce serait une, une chose simple pour Dieu. Et la partie la plus importante de cette prophétie contre Moab, mais cela est peu de chose aux yeux de Dieu. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'importance. Vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau, vous causerez du dommage avec des pierres à tous les meilleurs terrains. » Donc, la première prophétie, l'histoire des puits, les fosses qui sont creusées par, par le roi d'Israël et le roi de Juda, va s'accomplir aussitôt. Et c'était, en fait, là, l'annonce la, du grand signe de la victoire sur Moab. Au verset 20, vous avez « Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici que l'eau arriva du côté des dons, et le pays fut rempli d'eau. Sous la lumière du soleil, cette eau avait l'apparence de sang répandu dans la bataille, et Moab a cru que les rois, donc Joram et Josaphat, s'étaient battus entre eux et qu'ils avaient versé leur propre sang avant de venir le combattre. Ils dirent « C'est du sang Les rois ont tiré l'épée entre eux, ils se sont frappés les uns et les autres. Maintenant, Moabite, au butin !» Et c'est en fait une illusion d'optique qui a eu lieu. Parce que euh, c'est ce qui a provoqué la déroute des Moabites. Parce que le soleil venant frapper l'eau, qui n'existait pas, puisque c'était un, une zone un peu désertique, hein. euh, c'est un mirage en quelque sorte. Et les, les Moabites ont cru vraiment que c'était du sang qui était qui coulait, et ils sont allés chercher le butin. Et au moment où ils cherchent le butin, eh bien, ils se font battre complètement. Il est dit qu au verset 24 ils arrivèrent au camp d'Israël, mais Israël se leva et frappa Moab, qui s'enfuit devant eux, et ils frappèrent le pays. Ils frappèrent Moab. Donc, la parole que l'Éternel avait donnée à Israël par la bouche d'Élisée était en train de se réaliser de façon irrémédiable. Donc ils ont renversé les villes, verset 25, ils jetèrent chacun sa pierre dans tous les meilleurs terrains et les en remplirent, ils bouchèrent toutes les sources d'eau, firent tomber tous les bons arbres, il ne resta que les pierres de Kir H. réchette et les hommes armés de fronde lancèrent clair et la frappèrent. Donc on voit que la prophétie d'Élisée va arriver à son plein euh, accomplissement. Mais il va se passer quelque chose de spécial, de spécial. Moab c'est qu'il va être complètement détruit, qui va être complètement balayé de la surface de la terre. Et il se passe quelque chose que, que les Écritures relatent, sans vraiment les expliquer. Mais le roi de Moab, sentant sa défaite proche, prend ses principaux hommes de guerre, qui sont donc des prêtres, ses vaillants guerriers, ses prêtres. Ils attaquent Edon, ils ont attaqué Edon, mais ils ont été vaincus. Donc le roi de Moab, voyant que le combat dépassait ses forces, prend avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi des dons, mais il ne le purent pas. Le roi de Moab est en train de tout perdre. Ses stratégies n'ont servi à rien, alors il va, va choisir l'arme la plus puissante, la vie et le sang de son fils premier-né offert en sacrifice à son dieu. En fait, avec ses 700 hommes, Moab, ses 700 hommes d'élite, il était là encore avec les prêtres, où le son des prêtres allait couler. Et ça ne marche pas. Donc, il va prendre son ultime, euh, j'irais dire son ultime euh, botte, pour se sortir de cette, euh, de cette euh, affaire qui allait aboutir de toute façon à sa mort. Le roi de Moab adorait donc Kemosh, puis bien sûr d'autres dieux païens, hein, il n'y en a pas qu'un. Et le sang était vraiment la plus grande offrande qu'il pouvait présenter à son dieu. Mais il ne pouvait pas présenter n'importe quel sang, puisque déjà le sang de, de, des prêtres n'était pas suffisant. C'est pour ça qu'il offre son fils. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place. Il l'offrit en holocauste sur la muraille. Une grande indignation s'empara alors d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. » On sait ce que représente un enfant de roi, hein, et un premier-né en plus, c'est celui qui est appelé au trône. C'est donc la chose la plus élevée. Le, le fils du roi, en fait, le fils aîné, hein, devait perpétuer le nom de la famille, prolonger la dynastie. Euh, en fait, le roi s'inscrivait dans l'histoire par le biais de son fils. Et vous savez que dans l'histoire, dès qu'il y avait une guerre, dès qu'il y avait un danger dans les grandes guerres et nombreuses guerres européennes, toujours les, la lignée royale était immédiatement protégée, mise en sécurité, à l'abri, hors du pays, souvent, pour protéger justement cette lignée royale. Donc cette, cette offrande a un effet immédiat, en quelque sorte voilà comment cela s'est passé. Les démons se sont mis en action pour provoquer en fait des disputes entre les rois de Juda, d'Israël, des dons, et la division a surgi. Ils ne sont pas parvenus à s'entendre pour arriver à parachever la bataille. Pourtant, il y avait une parole de l'Éternel. Il y avait une parole. C'était Élisée l'avait donnée. Donc la prophétie de Dieu donnée par Élisée qui était juste et vrai, qui s'est accompli en partie, n'a pas pu aboutir parce que l'offrande du sang du roi de Moab a actionné en quelque sorte la main de son dieu territorial, c'est-à-dire d'une puissance, d'une principauté qui dominait sur son pays. Alors... Euh, pour comprendre pourquoi cela ne s'est pas passé, comme je l'ai dit précédemment, il faut revoir ce contexte des rois, leur, euh, leur erreur, leur idolâtrie, leur, euh, leur péché devant Dieu. Et Élisée va dire au verset 14 « L'éternel des armées devant qui je me tiens est vivant, si je ne considérais la personne de Josaphat, Roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai même pas. Il parle là à Joram, le fils d'Akab. Donc il, y a, il y a une répulsion en fait hein, envers la personne du roi d'Israël, mais au travers de ça aussi, euh, c'est le mécontentement de Dieu. Donc Satan a gagné. Pourquoi Parce qu'en fait, il a, il a pu diviser grâce à une offrande plus importante mais parce que surtout, en, en arrière-plan, il faut le comprendre, il avait des droits à cause des comportements des, des deux rois, mais spécialement du roi Joram, et de, du péché de ses pères, parce que là, il porte le péché d'Akab, qui a fait pécher Israël plus que tous les rois qui étaient avant lui. Donc, on va tirer une conclusion par rapport à nous. Euh, nous sommes dans une guerre spirituelle. Elle est gagnée. Nous sommes des plus que vainqueurs, mais nous sommes toujours dans une guerre cosmique. Les puissances de ténèbres sont encore là. Et notre responsabilité, c'est de les déloger de leur place pour que la Terre soit Assujettis à l'autorité du Seigneur, ça c'était la grande mission d'Adam. Le premier couple avait reçu cette mission dominer et assujettir la terre. Il ne, ne la sujettissait pas pour la sujettir, il la soumettait pour qu'elle revienne sous l'autorité de Dieu parce qu'elle était passée. Elle était Satan, la l'avait détruite, en quelque sorte. On voit ça dans Genèse 1, verset 2, où la terre était tohu-bohu, la septante dit invisible, un trou noir, en quelque sorte. Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit invisible. Il l'a créée avec sa bénédiction, donc il s'était passé quelque chose. Satan, en quelque sorte, euh, était évincé, par la création de l'homme, qui devait justement avoir cette autorité et ce pouvoir de ramener la terre sous la euh, direction de Dieu, sous l'autorité de Dieu. Donc nous sommes dans une bataille spirituelle qui est gagnée, nous sommes des plus que vainqueurs bien sûr, mais nous avons à l'actualiser, comme on actualise un petit peu notre écran d'ordinateur, nous avons à faire advenir dans le visible ce qui existe déjà dans l'invisible. Il faut se rappeler qu'une prophétie est toujours conditionnelle, que les conditions soient énoncées ou non dans la, dans la prophétie, elle est conditionnelle au partenariat d'alliance que l'on respecte. Si nous ne respectons pas notre partenariat d'alliance avec le Seigneur, les prophéties qui viennent de Dieu ne s'accompliront pas obligatoirement parce que c'est nous et nos choix qui empêchons que cette prophétie s'accomplisse. Si, si nous transgressons l'alliance de notre Dieu, les prophéties ne peuvent pas s'accomplir en plénitude. Donc, en définitive, Surtout, ne pensez pas que Satan soit plus grand et que là, au niveau de, du roi de Moab, il a gagné. Non. Les, les rois de Juda et d'Israël avaient simplement, dans leur vie, par leur héritage, par leur acte, leur choix, donné des droits qui permettaient à Satan de prendre le dessus et de contrecarrer le plan de Dieu concernant euh, Moab, et sa volonté n'a pas pu s'accomplir concernant Moab à ce moment-là. Shalom